Dude, Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comme ça, tranquille, pépère Alors oui, j'arrive à avoir un peu de connexion internet, oui c'est super, je suis super content Voilà, donc c'était juste pour vous annoncer une très très bonne nouvelle les amis J'ai vu que la vidéo sur, euh, sur les ouvertures de, de boîtes de il y a trois mois vous avez vraiment plu j'ai vu, j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de gens qui cherchaient des cartes. Donc, je vous annonce officiellement que le premier septembre, je serai chez moi. Donc, on pourra faire des trades. Voilà, je vais pouvoir vous faire des vidéos comme vous les aimez. Voilà, pas mal de vidéos. Euh... Je vous dis pas, je vous en dis pas plus parce que je sais qu'il y en a qui vont être, enfin, il y en a qui vont observer. Et cette fois, donc, euh... pardon, excusez-moi, je, je je perds mes mots. Et cette fois, j'espère que les vidéos vont continuer à vous plaire. Euh, J'avais prévu une vidéo euh, sur euh... Rome Station. Non, pardon, excusez-moi, j'ai dit des bêtises. J'avais prévu une vidéo sur Devi Pro, mais je pense que je vais la tourner chez moi. Voilà, parce qu'apparemment, ici, ça veut pas. Voilà, donc sur ce les amis, je vais vous laisser, donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Donc Gabriel est en vacances du 1er au 10 septembre, voilà. Donc du 1er septembre, on va dire, en peut-être en début d'après-midi, et au 10 septembre, au, en milieu d'après-midi. Voilà, pour plus de précisions. Et bien sûr, si tu m'énerves, je retourne au Sénégal